Nous sommes en nous. Nous nous. Nous nous. les nous. nous. Seigneur, tu moi pour faire ici. Tu moi pour plus jeune jeunes jeune jeunes Tu Dieu, Seigneur, pour élever. Seigneur, Dieu, Dieu Seigneur, tu moi Seigneur. Pour parler, élever, tu as Seigneur. Tu pour élever, tu as faculté, Seigneur, tu moi vous aussi. ça qui deux de trois Seigneur, dis-moi pour payer. Dis-moi pour mettre Seigneur, Seigneur, Dieu. Dis-moi, Seigneur, dis-moi, Seigneur. Grâce pour payer d'Haïti. Grâce, Seigneur, grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur, pour payer ça, Seigneur. Pour payer Seigneur. Seigneur, quand l'amour est le Jésus, souvent qu'ils nous disent. Souvent qu'ils disent, Seigneur, Dieu, non, Seigneur. Tu peux nous cracher. Fais peuple la grâce, Fais nous grâce, Fais nous Fais paysage grâce, son Quand nous sommes au Seigneur, nous Seigneur, nous sommes au Seigneur, nous Seigneur, au Seigneur, nous sommes nous sommes au Seigneur, nous Seigneur, Seigneur, nous sommes au Seigneur, au Seigneur, nous sommes Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, nous sommes Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, nous a tua vida, a tua vida, que tua vida, a tua vida, a tua vida, Dieu l'on pour la vie pour la vie j'aime nos seigneurs, sous nos seigneurs, j'aime pour nos seigneurs, l'air pour nos pères, pour pour papa pour nous, son persée a dit ma la humiliation. Seigneur Dieu, Combien de fait qui Seigneur Dieu. Il a un jour je ne pas la parce que Seigneur, nous Seigneur. De jour en jour, Seigneur, la La fête, Seigneur, dis au mot. Dis Seigneur. Dieu au Seigneur. Dis au Seigneur. Si tu as son Seigneur. Dis au mot. Tu pas. Jésus. Depuis que la vie, depuis que la vie, connons a pas au bataille, qu'on a pas de bataille, papa, disons-nous, Seigneur, nous comptons sur nous, nous sous, sur nous seulement fixer sur nous, parce que nous ne pas de personne, nous ne pas de personne, nous ne pas de personne, Seigneur, c'est où nous Dis au Papa ici. Pour nation ça, Seigneur. Pour nation ça. Nous prions papa. Dans le nom du Seigneur Jésus. Nous nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia capable chita. Alléluia, Santo et celle, Seigneur, le Seigneur, presque. Sou quand font lever mon cri, merci Seigneur. Seigneur. Sou à respirer font tu lever mon balancier, dit merci Seigneur. Sou réalisé au panier l'hôpital à soi, dit merci Seigneur. Malgré toute so mauvaise nouvelle, mais bon Dieu Kembe au cri, merci Seigneur. Sou qu'a dit Allah au grand Seigneur, dit au grand Seigneur, Allah au grand Seigneur. Sou réaliser le grand fonti balance mais on dit ou grand seigneur. Sou réaliser le grand en la vie, on dit ou grand seigneur. Sou réaliser le grand en famille, on dit ou grand seigneur. Ah, sou bon, c'est bon pour vous. frapper, bon pour moi, seigneur. Au bon pour moi, seigneur. frappez mon répéter ça. Dis au bon pour moi, seigneur. Au bon pour moi, seigneur. Ou bon, sous Dieu bon, Dieu bon. bon pour moi, Seigneur. Oh, déclarer ça, dis bon pour moi, Seigneur. Ou bon, ou bon, ou bon. Ou bon pour moi, Seigneur. Sous-réalisé bon, Dieu bon. Sous-réalisé le bon dans la vie, dis bon pour moi. sous le bon pour. Aïe, aïe, aïe. bon pour moi, Seigneur. Vous réalisez, c'est parce que bon, Dieu bon pour moi. Qui fait ta campagne. C'est parce que bon, Dieu bon. Qui fait l'aime sortir, moi, c'est parce que bon j'ai bon qui fait les des places, même quand destination. C'est parce que bon j'ai bon qui fait les dormir lever. C'est parce que bon j'ai bon qui fait parmi bon qui va qu'à respirer, yo. Moi pas là-dedans, C'est parce que bon j'ai bon parmi entame marcher, yo. Moi pas là-dedans, C'est parce que bon j'ai bon parmi mon ya pour les défier, yo. Moi pas là. Fuyez un peu C'est bon, j'ai bon pour moi. Vous avez voisin, moi je suis pour moi. répétez ça des bon pour moi. Parce que je cherche un peuple. Qui fait reconnaissance. C'est mal dans ce messie. Vous ne pouvez pas adorer mon Dieu. Parce que les morts, il n'y a pas célébrer mon Dieu. Ce monde qui vivant, à soi, frappé, moi. Célébrer Jésus à soi-même. Célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. Libre dans la vie, il est bon pour la famille. L'idée pour pour année La La possibilité pour l'année La possibilité La bonne pour La possibilité La possibilité pour La possibilité est pour La possibilité La possibilité pour La possibilité pour La possibilité pour La possibilité pour La La tout d'années ça, c'est vous pour chier pas Eh Papam qui n'en s'y a l'âme Mouen conscient Kiempam j'en fin conté tout bien fait, oui, oh. mais l'esprit moins, Mais l'esprit moyen, oui. moi, moyen, moyen, moyen, moyen, moyen. Pour savons moyen, moyen, moyen, moyen, moyen, bon pour moi. moyen, bon pour moi, moyen, bon pour Dis encore papa qui le ciel là, papa qui le ciel là. Moi conscient, moi conscient que papa j'en fin compte tout bien fait oui mais l'esprit moi mais l'esprit moé, bouche moé vous Merci si. tout ça moyen Bon pour, moi? bon pour moi, papy, bon pour moi, eh, moi conscient. Bon pour moi? Où bon? Où où où où ou bon pour moi, ou bon pour moi, ou bon. Et ce qu'a débarrassé à l'église, ou bon pour moi. Papi, ou pas pour moi, moins reconnaît, moins reconnaît, ou pas pour moi, ou pas pour moi, ou pas pour moi, ou pas pour moi, ou pas pour moi, ou pas moi, c'est moins conscient. Ou bon pour moi, je bon bon reconnais. Ou bon, c'est Alléluia. Est-ce qu'on Alléluia? Merci Père parce qu'on bon dans la vie. Merci parce qu'on est bon pour moi, bon pour famille. Ma. Merci parce qu'on est bon pour ta tabernacle de la nouvelle alliance. C'est eh, si, Alléluia. Personne n'a Alléluia, Alléluia. Alléluia. Et so, ka, ça à l'église. Personne n'a déclaré ça à l'église. ça, so, sont des gens qui reconnaissant. vous Ce sont qui j'ai dans la vie. Vous qui sont des gens qui qui sont des yo. qui c'est grâce pour Dieu qu'il C'est grâce mon Dieu qu'il au vivant. C'est pour ça qu'il a répété ça. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. oh oui moi conscient je suis conscient de sa voix et moi je reconnais chante moi je suis conscient bon pour moi et moi reconnais Oh, say, Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Yes. conscience, si est conscient si ou <inaudible> oh, bon Uba, Uba, Uba, bon, oh, bon. Uba, Uba, moi Uba, Bon, chanter, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, moi conscient. papi papy, ou alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. dit ça à l'église, est-ce qu'on réalise le bon? Pour bon. moi, pour moi, moi, moi. conscient, Et moi, reconnais. Moi quoi? là, je yo fini Moi quoi? ta souffrance suis là, je En en ça. Yo mon je suis là, je suis ça. je oh oui, je l'aime yo fini Oh oui, ta souffrance là, Vérité, c'est ça. Nous avons conscience de ça, Parce que ce n'est pas n'importe qui qui a dit, oh oui, d'où l'aime, il fini. C'est mon monde qui connaît le grand Dieu qui a changé temps et qui a changer les circonstances. C'est mon qui réalise le grand Dieu qui met de temps et mes circonstances. Amen. Oui, mais qui ça dit Que moi content Parce qu'elle me connaît C'est ces saisons Je qui arrivée Oh oui Bon Dieu est Fidèle Ta prophétie Ta prophétie Il y a qui arrive Pour la oui, are quoi ça the Oh, yeah. Oh, Oh, oui, Do let me finish, say Oh oui, ta souffrance est finie. Y'a t'as pour crier, y'a t'as pour réjouir, y'a t'as pour attrister, moi t'as pour la joie vers surface. Et moi, je déclarer à la joie vers surface. Hey, hey. Plus qu'à plus faire noir. Si le jour ne peut commencer commencé, même si tu as un peu de temps, jamais ne Mais que y ait un jour de Soya, quand le jour de toi commencé, parce que la nuit passée, le jour est arrivé, lui qui a semblé, puis fait noir. Sa vérité, son jour qui qu'a commencé. Sous la vie, à a soigné. en hey, vérité, journée soir. C'est journée. n'est Est-ce que dit qu'elle est content encore, ensemble avec. Qu'elle est content, parce qu'elle est connaît. C'est ces ans, on n'a oh oui Le vers moi, l'a qu'on Bon Dieu, fidèle Ta prophétie, à qui arrive Pour l'accomplir, oui, mais quoi oh, ça yeah. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, tout le monde oh. fini. Oh oui, ta souffrance fini. En vérité, c'est ça, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est je n'ai pas commencé Vous on pas besoin de courage Vous besoin de peur pas faire des tout mal parce que cette saison qui sous la vie nous nous saisons qui sous la vie oh oui oh oui ça. oui ah, vérité ça c'est saison Levez-vous de les gars, noir. Pas qu'il y ait de diabomassi. Pas qu'il te bac Pour bon le jour, commencer sous la vie. Et donc, c'est sous la à Soya. Où est ça Les gars, sembler, noir. son journée. Mais ça c'est dans seize ans qu'on sous la viwa. Quand je ne vivais sous la viwa, soya. Mais ça c'est pour monter à chanter ensemble avec l'assemblée assemblée. Oui, mais content parce qu'on connaît ces saisons ans par qui vivait. Oh oui, seize ans pour l'arrivée sous la viwa, soya. Ta prophétie, ta prophétie, il y a qui vive pour l'accomplir. Oui, moi, quest ça a Pas qu'à bloquer. Oh, oui, douleur. lemi. chantez nos musiques ça c'est pour assoyer. Dis encore, oh oui d'où yo fini, oh oui oh oui oh oh c'est son témoignage moi. Lucas, Lucas, Lucas, semble, lui noir. lui ka semblant, pas c'est noua sans l'autre, saison qui met sous la vie C'est ça. L'Ika, l'Ika assemblée, l'Ika assemblée. L'Ika assemblée, puis fait droit. Sans l'action ne peut pas commencer. Si qu'on ne peux pas qu'on Oh, gars. Faut-il les même même si je ne gagne pas un café une nuit riviée, je ne pas un café une journée riviée. Je déclare sous la vie, Pas ne un café pour changer saison à Soya. Je ne pas un café pour changer saison. Je ne pas un café pour entrer dans la saison. Le ciel est plané pour Soya. Oh, même si je ne gagne pas un café pour pêcher, le mois place avec l'autre moi. Pas ne gagne pas un café pour pêcher. L'époque fait place à l'autre époque pour déclarer, il n'y a pas de blocage. Ça sentit. C'est temps prophésie qui a qui pour la oui mais qu'est-ça ayé par câble Oh dis ça encore temps prophésie qui a qui pour la oui, je ne pas ça Et ce qu'on dit, oh oui, fini? Oh oui, d'où l'a fini? Je ne sais qui traverser, Comment te C'est grand leur crier pour témoigner grand leur crier pour témoigner la grandeur de Dieu Vous mais qui sait bon fait grand sous la mais qui sait bon Dieu fait regardez vous pas de chita pour mais grand témoigner regardez bien qui rira en dernier assoya Dieu a la joie dans cœur nous, peuple haïtien Dieu a la joie cœur ou même pas, il dans mes Bon Dieu, qui a changé En vérité, c'est ces ans ça, c'est témoignage Oui, il y Dieu, Oui, les, oui, les pour moi. Bon Dieu. Non, fer, au Ou qu'a dit ça soya. Oui. Oui, oui, est, ça y ça y est, ça y est, pas de ça y est, pas de pensée. Il n'y a pas de même imaginer, il pas de même imaginer, mais qui est-ce qui fait la soya, mais bon Dieu. tout plan elle vient de tracer contre, pour ne pas te réussir à soya, Toutes conditions sont réunies pour te échouer. Oui l'effet Fait pour moi Bon dieu Non Oui l'effet Oui l'effet Est-ce que réaliser bon dieu Fait Bon dieu Oui Oui Bon dieu ou pas pas comprendre moi Parce que ou pas notre place moi Et c'est comme ça là Bon j'ai sorti si loin à faire Pour me là Témoignage en pile Témoignage yor en pile Et souffrance pas en pitié L Espoir de sembler fini. De sembler fini, fini, fini. Mais bon, fait, Ou pas, qu'à comprendre moi, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ou pas, non, pas pas place moins non, non, non, loin avec. non, non, non, non, pour raconter ma raconter son passé mais l'Éternel lui pas d'abandonner l'Éternel pas quitté au seul pas qu on va pour qu'on a où là pas d'espoir de mais l'Éternel t'est campé Oh oh oui il fait oui il fait bon je fais fait oui il fait il pour moi, bon Dieu, dans le verre Oui, oui, -il. oui il Bon j'ai fait oui, oh Oui, il fait oui, Bon Dieu, non le Dieu, non, c'est alléluia, alléluia, yeah, yeah, bon Dieu, non, alléluia. Cúbreme Con tu amour Rodey Y amé Y tómame Cerca quiero estar Qui las pour le pouvoir de tout amour? Vous dit ça avec moi? D'accord, vous avec dit Soya, Il y a quand tout amour, y ton amour, amour seigneur sert le cas qui est le soir au sert le qui est le soir merci pour de nouvelles forces que l'on a pas nous offre à nous faire ça me levanter comme l'as aguilas. Pour le pouvoir de ton amour Mon cœur En tonne la Cansion Quand grande quand quand quand. grande. Descer cœur Les évangeres dans la vie à Soya. Mi corazon, mi corazon, encore. Chanter d'un chantez chanter non, Dieu puissant à la hauteur à N'a moins chanté, n'a moins chanté N'a où, bon Dieu, puissant Alla pour moi Alla, ouh Levez vos yeux, Alla, Alla, alla, alla, alla. Réaliser bon Dieu à, mm. à soya. Combien de monde qui réalise bon Dieu à soya? Combien de monde qui réalise bon Dieu à soya? Combien de monde qui réalise bon Dieu à soya? Combien de monde qui réalise bon Dieu à soya? Combien de monde qui réalise bon Dieu à soya? Combien à soya? C'est parce que le grand qui fait là à soya? Gardez, réalisez gros ça pour cela dans la vie. Hein. On va mettre un gardez gros ça épreuve là. Pas gardez gros ça problème là. Pas gardez gros ça calamité là. Mais gardez gros ça. C'est bon Dieu, merci Josias, cette deuxième soirée, dans 12 soirées de prière, côté nous des 12 soirées pour ne prier pour les 12 mois de l'année qui accompagnait avec 12 thèmes. Côté vraiment le Seigneur, il a commencé, il parler ensemble avec nous, il a commencé parler avec nous. Donc disposez cœur et assoya. Donc Dieu a une provision tout neuf que lui fait pour la vie juste avant la prière. Et dit que c'est prière Ah, dis ça c'est Je que à son numéro lié. son numéro. Ça veut dire, c'est Couleur, C'est lui Et c'est ce que qu'il est en de a Pessoa, na Ça veut dire que vous année Je vais une bonne année, je travaille pour vous une bonne année. Mais si je voulez une bonne année, l'année est venue, l'année est l'année Parce que l'année n'a pas changé mon mm -hmm. bon mm -hmm. en soi. Vous une bonne année. Mais c'est quoi le travail pour faire faire une bonne donc, c'est ça que nous avons durant ces douze soirées pour nous prier et pour nous enseigner suivant des thèmes pour nous prier, pour nous péturer à Néa. Combien de monde qui d'accord pour le péturer à Néa? Et féliciter chaque monde qui fait effort qu a à Soya et qui était là hier soir et qui continue là. Malgré a exactement dans l'heure pour nous déplacer venir dans service là, il y a une forte pluie qui commence à tomber, qui était vraiment belle panique. Mais gloire à Dieu, soirée à réalisé quand même. Et chaque monde qui leur sont héros, hey, oh, acclamez le Seigneur pour ça. Ah, aucun fait ça pire bien toujours. <applaudissements> Santo et Seigneur. Et assoi à soi, nous avons honneur pour nous recevoir sur plateforme. yon y homme de Dieu. C'est lui-même qui va venir pour passer le premier croix, qui va parler ensemble avec vous juste avant, pour pouvoir rentrer dans la prière pour le mois de février. Et assoi à connaître cette intimité avec le Père et le Fils. Donc tout mois février ya, nous prenons vraiment chita sur intimité avec le Père et avec le Fils. Donc on parle prier pour que vous qu'imbio dans l'intimité. Et à ce un homme de Dieu qui va le fondement sur thème thème. Et qui va faire des déclarations sur le mois février pour capable mener. Parce que nous sommes vraiment sensibles pour chaque mois. Nous sommes vraiment sensibles pour chaque mois. Yo. Et ça fait, hier soir nous sommes vraiment chita sur mois janvier qui c'est le mois de l'honneur. Et à Soyan, on a attaqué deuxième mois, qui c'est le mois de février, qui c'est intimité avec le Père et intimité avec le Fils. Et le mois de mars, qui c'est intimité avec le Saint-Esprit. Et le mois avril et mai, qui c'est deux mois surnaturels. Donc c'est-à-dire chaque soirée, il y a un plat spécial qui est préparé pour. Amen l'Église. Et j'en te dit, l'homme vini, pas venir pour compte. Combien de monde qui à mon avenir Combien de monde qui t'a accompagné, qui maintenant mon avenue Ah ok. Allez-y. Demain soir, accompagné de yon moun. Dil gomba gay kabbay dans le tabernacle de la nouvelle alliance ou pa ka pala. Est-ce qu'on a l'église? Dil bagay gay kabbay dans le tabernacle de la nouvelle alliance ou pa ka pala. Donc c'est comme ça. Chaque soir, invitez quelqu'un, menez quelqu'un pour qu'il vienne bénir ensemble avec vous à la gloire du Seigneur. offrant font frontières pour nous ne recevoir l'homme de Dieu. Ya. Alléluia. Merci, Seigneur fidèle. Maintenant, on doit acclamer le Seigneur. Frappez-moi plus fort. Je suis en forme. en forme. Je suis forme. forme. forme. forme. forme. forme. forme. forme. forme. Moi, j'ai un peu qui ici, je ne suis pas tôt, que c'est peut fatigué. Je à chaque fois que la présence de Dieu, toujours prenez le temps dans la présence de Dieu. même si Amen, je pas avec Chaque fois que la présence de Dieu, vous avez une discipline. Toujours dernier le temps que vous terre dans la présence de Dieu. Parce que si on chante, on a au bon Dieu, puissant a l'église achète comme on a des gens qui bien évadent. avec ça, non. Sincèrement, bon Dieu travaille plus. Il méritait son affaire. Est-ce que vous comprenez Bon Dieu travaille pour ça. Et si on tout que c'est hasard, le fruit du hasard qui est là, on fait erreur. On ne peut pas fuir hasard. Non. Jouez au comté minute de compter, seconde de compter, bon Dieu qu'on on là. Et on n'a pas toujours un médit. À chaque fois venir dans la présence Bon Dieu. C'est vous venez dans le monde physique où font ensemble des choses, où font cérémonie, où on culte et puis quand puis qui tout là la, l'argent ou elle là. Et pas pasteur qui pour entrer ou la présence de bon Dieu, non. Mais depuis la caillou qu'on ou, ou tout venir, ou tout venir avec un pour ou même pour la présence de bon Dieu. Pour qui ça parce que, grand ensemble de choses, mon Dieu, toujours gagner pour le faire chaque jour. Voilà pourquoi la Bible dit les beautés de l'éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. Donc, l'œil à renouveler, c'est à chaque fois qu'il se montre dans la présence, mon Dieu, il renouvelle. Il vu un cantique, même s'il si pas coïncidé avant, chantez un cantique avec force. Vous comprenez Même si, n'est pas louté, il veut l'étendre, mais Il y a des gens qui bien fait, Tu as fait tes Non! Parce que. Donc, fois, là, on va faire ça, on va faire ça. Amen. On va dire que les gens dit que les gens ont plus parce les plus. plus. dit que dit que les gens dit plus. dit il faut que je me dise que les gens ont les yeux qui dit non, moi, santé. Non, bon Dieu. Vous comprenez Je moi dis merci, Seigneur. Je me dis merci, Seigneur. Levez-vous, mais on Hallelujah, alléluia. Je vous dis alléluia. Deuxième grand sujet que nous avons traité pour soirée, qui a englobé le mois de février, c'est par rapport avec l'intimité. Avec Dieu. Amen. dire avec Dieu. Donc l'intimité, à chaque fois que a parlé de l'intimité, généralement, il fait appel avec un sentiment, un sentiment d'association que vous gagne par rapport avec l'autre monde. Donc ça, c'est l'intimité. C'est si moi, pour exemple, encore qui pique les explique précis expliquer principe l'intimité. On finit avec un garçon, il a vécu pour compte. Yot. Mais à la minute que, il pas quitté yo, ni maman ni papa, il vient habiter sous le même toit, première chose qui fait, il vient en intimité. Pour qui ça Parce que a un ensemble de choses qu'il vient partager en commun. Donc, l'autre de parler d'intimité, de c'est ça qu'il y a, que a refléter, et ou même vous avez tout, vous reflétés. Ou Donc, depuis, il commun encore ça pagne intimité. Donc intimité ya c'est sim décamper là, gomani orapuem simre les prophètes les disent de le camper là gomani orap presque elles même genre toujours elles ont comprennent. Intimité ya c'est onction même qui sous bishop là, le madame décamper là presque il va même non mais presque on bagaille pour qui ça? Parce que il y a un fonctionnement ensemble quand il y a certaines habitudes qui retiennent dans yo chaque qui vraiment qui, qui presque même j'amène donc intimité a bon qui bonne l'autre Jean puis toujours pisting pisting on cap plus flot toujours thank you jesus donc intimité c'est ça lié amen à... donc son connexion qui familier entre deux personnes connexion familier entre deux personnes donc depuis autant temps de on parler de intimité pas comme pas une connexion. Oui? <rire> pas gain intimité sans la connexion. Donc la connexion c'est la base de l'intimité. Voilà pourquoi pendant que nous en présence bon Dieu là n'a pas adoré n'a pas chanté. Donc c'est monde qui une intimité avec mon Dieu qui a senti une connexion entre même avec mon Dieu pendant il a pas adoré. Et parfois, son bagage quand même compter sous le doigt, oui? son monde intelligent dans l'atmosphère. Tout le monde qui manque de connexion par rapport à sa affaire, il a pas d'intimité. Merci. C'est éviter. Donc, si nous voulons, dans la vie, que nous ensemble de percer. Si nous venons en vie, nous nou joignons ensemble de choses, nous ensemble de fuites, nous supposons dégager nou pour nous avoir intimité avec bon Dieu. Nous avons dit que nous avons intimité. Di moun la intimité. Donc, si je vais parler yon ti de crash de l'intimité avant que entrer entre plus fond, l'intimité, je pour joignons intimité avec bon Dieu, c'est se séparer d'eux. Se détacher d'eux. Parce que si vous êtes un chrétien ou vous voulez qu'il intimité avec mon Dieu, vous supposez qu'il y qui se séparent. Vous supposez qu'il y qui détaché de la foule. Voilà pourquoi la Bible raconte l'histoire histoire. Elle dit Jésus est tous disciples. Mais vous savez, de dans le texte, malgré Jésus qui a 12 disciples, il y a 3 personnes qui ont toujours plus parlé avec eux, et même dans trois personnes qui ont toujours dit tout le monde. Donc, ça c'est l'intimité. Donc, l'intimité, c'est les monde qui a accès pour entrer dans la présence de la divinité. Donc, pour entrer dans la présence de la divinité, il faut supposer un accord avec la divinité. Est-ce que je vais avancer? La Bible dit, dans Hebrew, si je ne me trompe pas, que les gens qui ont approché de bon mon Dieu, ils hein, sont supposés croire que mon Dieu existait. Et, parce que si vous n'avez pas croyé que mon Dieu existait, vous ne pouvez pas, pas place placer. Vous ne pouvez pas dans une situation où vous avez, vous à gauche, vous avez à droite, vous avez pas vous avez à ou pensons pour contour, pour que ça passe, ou pas la foi, qu'il faut pour contour. Et puis le plus souvent, les situations où pour tuer, ou vous senti ça. Malgré que vous que manger dans situation, ou vous paniquez quand même. Ou sentirez bon que bah vous avez un moment vous ça vous avez dit que vous avez dit vous avez dit que vous avez vous vous mon Dieu, on a de l'intimité, parce qu'il n'y a pas tout les bougies d'abondance Il n'y a pas lèvres seulement de abondance, mon Dieu. Donc, on a créé, mon Dieu, là tout. Amen. Donc, la précisée de l'intimité, la pattern, c'est, comment Dieu est venu, pour faire tout le bagay ou, rose, il va en faire la vie à Non! En d'intimité, grand ensemble de l'intimité, de mon Dieu, même, la va prendre nous. Amen! Donc, pour entrer en intimité, avec mon Dieu, vous supposez que y a la foi Et si vous me faire, vous faire. C'est ce que vous tout à l'heure. Chaque fois que vous dans la présence de Dieu, vous prenez le bien. Parce que, vous avez minute seulement là, dans la présence de Dieu, les avez changer toute vie honnête. On Vous avez une parole seulement dans la bouche de l'homme de Dieu. Son bagage avez une passé dans l'esprit plusieurs années de cela, vous avez une bonne chose. Mais sous la parole, l'homme de Dieu dit, oh. Je me souviens qu'il je a des choses qu'il y a fait. Et pour tous ces moments où vous allé. Avec un simple chanson dans la présence, mon Dieu, la vie est au y a un casse-tat. Mais qui est-ce qu'il y a un chanson? Que la chanson, la vague, Non, pas un simple chanson dans la présence, mon Dieu. Parce qu'on va mettre. Ou pas un simple chanson dans la présence, non. De vous venir en présence, vous venir à offrir à l'adoration avec mon Dieu. Amen. Amen. Premier première que je vais vous parler à ce soir, pour qu'elle entrer en intimité avec mon Dieu, je vais parler de la prière dans quelques minutes. Et qui t'aime dire, dans la façon dont vous avez expliqué la prière, là, moi, je voulais que la prière gon une plus grande dimension toujours. Parce que, le système archaïque qui est déjà une qu'on est, depuis que venu là, dans la présence mon Dieu, c'est relé en moins, en moins, en moins, bien la Pourtant, non. À chaque fois qu'on est en présence mon Dieu, ou la en moins, la caille, ça relie. Ça, on fait une action monologue là. Donc, une action monologue, ça se fait d'une seule personne. Non, c'est une présence, bon Dieu. Elle veut dire, c'est moi avec bon Dieu. Quand je suis dans la présence, bon Dieu, je cherche une intimité avec bon Dieu, je viens et je me après. Je suis juste venu dans la et je suis allé. Non. Donc la prière que je ne voulais pas avoir là, à Soya, ce n'est pas un monologue, mais ce sont des qui doivent un dialogue avec bon Dieu. Tout est arrivé dans le niveau, c'est prière ou juste le l'amour. Dieu, je ne vais suis... pas me répondre à réponse que je veux dire. Je alléluia Seigneur, au nom de Jésus, amen, Seigneur, tout le bagaille déjà, tout le bagaille dans nom de Jésus, amen. Mais qui s'entendait après Donc, il y c'est un dialogue lié. Donc, le dialogue, ça fait avec deux personnes. Voilà pourquoi. Il y a de temps pour être dans l'atmosphère. Ouais, ouais, ouais, ouais. On ne même pas avoir temps pour le parler même. Non, plutôt pour 11, ou mettez pour le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et vous chita tout, ou dis, «Jody, ma pas la votre à coup de mou. » Amen! Amen. Yes. Gou de baray, qui n'en vim, que vraiment pa apprécie e pas apprécier ou même. Et m'en vim pas à l'fant pile, monter descendre. descend, mais m'en réunir nous là, parce que m'en connaît nous là. Jody, ou dites «Venez et plaidons. » On vit avec tout ça, comme bon problème, ou même vit avec devant eux. Donc yo sou pa ka w m'ekri ou m'ay la m'ou sou chèz la. Je dis a faut traiter dossier m'en avant aller. C'est des merci parce que nous t'es venu. Donc m'espère je n'ai aucune réponse, non m'a pas de réponse. Ou fon barrage, ou fon barrage qui est plus efficacité que t'apprè le mois en, en, en La Bible dit dans Zacharie 14. Il dit demandez à l'Éternel de la pluie et la pluie du printemps. Donc si andan Bible ay bon accès pour demander mon Dieu ça veut dire sans besoin, il est quelque part. Ça veut dire intimité avec mon Dieu. Grâce au besoin, non, mais bon Dieu. Faveur au besoin, il est là. Mais il dit demander. Donc ça veut dire c'est le monde qui demande et qui demande et qui fait. À chaque fois, vous priez, c'est vous sortir. à joindre mon Dieu. Mais chaque fois, vous adorez, c'est bon Dieu qui vient de la carrière. Un jour, vous adorez, La bon Dieu vient de la carrière. A vrai. L'on prier m'dit ou c'est ou qui déplacez quand je joue mon Dieu avec ensemble deux paroles. Mais l'on a pas adoré qu'on a ce bon Dieu qui sorti qui vient de jouer nous. Premier point pour être en intimité avec mon Dieu, c'est prier. Donc, vous capable prier, premièrement, avec le langage qui est naturel, pour ça, tout capable prier avec un langage qui est surnaturel. Moi-même, je ne pas si je de parce que je en espagnol. Oui, parce que même si je me suis tout cœur, je me sens mon petit suis On que traverser, mais depuis mais je il parle en je suis dit que je espagnol. je suis que je me dit que suis qui que je me dit dit va dit que L'homme vraiment prier pour entrer en intimité avec mon Dieu. Ou pas seulement prier avec un langage qui est naturel. Mon Dieu prier avec un langage qui est surnaturel. J'aime toujours expliquer l'histoire ça. L'homme qui a fait venir dans le ministère. J'aime toujours en prier, prier je vais dire, wow, je vais en langue. Je dis, wow, j'aime ça. Ma Mais je ne peux pas comprendre. fait faire tout. Et puis on l'a... Chaque homme, parce qu'il a fait, il m'a le. Chaque homme, il m'a ouché. Et pendant ma à tout, m'a demandé pour Jean Dieu comment c'est fini dans l'espace là. Chaque fois la fait va faoucher. Chaque fois la fait m'a faouché. Et puis on l'a on dit que je d'avoir me parler. Et puis moi déplacé dans l'espace côté mien là, mal non lieu qui était réservé. Et puis on dit que je d'avoir me parler ça, il faut me faire ça au nom de Jésus. Et puis m'souger pendant sermon, bisso la ta fait, il dit ou pas besoin d'un ensemble de mots vrais pour entrer dans la présence de Dieu. Moi besoin rien moi seulement et puis bon Dieu juste venir la place statue on dit oh oh. Et puis m'entrer, m'a pas de qu'un mot. Fait là en factory mais et puis m'juste m'juste entrer. Pour bagaille me fait me dire Seigneur merci parce que c'est où qui dans espace ça. M'ba pas qu'un l'esprit accède en place ça que l'esprit porte. Que l'esprit porte et m'do pas contre le total espace ça. Et puis je me suis dit, je me me dit, je suis tellement je suis tellement concentré. me niveau je me dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je suis je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je dit, je me dit, je me suis dit, je dit, dit, Moun sa supposé qu'on était prêt pour dire l'église a qui ça l'a dit. Mais quand Dieu dit au on a prié en langue il n'y a pas besoin d'interprète Parce que lorsqu'on prie en langue, on parle de son avec l'homme, mais c'est l'esprit à Quand je as une atmosphère, mon Dieu, pour ça je manifestais dans ma droite. Et puis je me dis, ça compare à souple que Je ne vais pas faire plus de bagaille. Parce que dans langue Créole, leur a rien me parler en bamba je dis le créole. Mais l'esprit qui est en créole là, on ne me connaît ce créole ce samedi, mais moi ils utilisent métaphore et puis vous me faites samedi. Là. Parce que la Bible dit Dieu est est Dieu de toute langue. On ne le pas connaître. Voilà pourquoi l'autre bébé créole pas connaît ça, il dit mais pour Dieu comme ça au petit bébé dit. La Bible dit vous ne savez pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit de Dieu est intercédé pour nous par des soupirs inesprits. Donc, je suis venu soucher, je suis prie en esprit, je fais hum, hum, C'est où? Par contre, ça me dit, mais tout ça me dit, c'est Donc, première manière pour que vous vous avec vous, c'est par la prière. La Bible dit dans l'acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de blague dans le lieu. Il n'y a pas de blague façon qui était vraiment vague dans le lieu. Non. Ce sont des assoiffés, des monde qui remetent mon Dieu, qui réunissent nos espaces et puis ils râlent. le la vie dans l'espace. espaces. Pendant que y a prié, la Bible dit, tout à coup, et ça me pire mon dans le passage, ça dit tout à coup avait dit, je a prié 4 socotora papa. Chaque brèque est élevée. Lakoussi prachitala papa papa. Tout à coup, il fait du ciel un bruit comme celui devant un pétit. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu étaient apparues. Se reposaient sur chacune d'eux et se mit tous à parler. Il y a des gens qui font l'on est intimité avec mon Dieu. Ou pas seulement être avec le langage Paul. Non. Depuis mon Dieu est venu, Depuis que dans la prière, Ou je est intimité avec elle. Même les gens qui ne parlent pas de la langue Paul, ne sont pas trop dans le système. Les gens qui sont intimités avec Dieu Pas la prière, Ou qu'ils entrent dans n'importe culture. Ou qu'ils entrer dans n'importe coutume. Ou qu'ils entrer dans n'importe race. La Bible dit T'as es que plusieurs pays. Il y plusieurs sols qui avaient les autre. L'un d'eux finit se voir effusion. Bible a dit bien. Ils ont été examinés comme pécheurs poissons. Ils n'ont pas formés. Mais pendant que grâce l'a venu. Parce que l'un est timide avec mon Dieu. Lorsqu'il va côté, il va apparaître. Mounoué, c'est où qu'il est. Mais ça a dégager c'est bon Dieu. Ils ont pris un poisson. Mais intimité, montrer que l'autre monde est là parce que Pierre va comme ça. Et puis, comme on dit, ça, est fou. Comme on dit, non, il n'est pas fou, il n'est pas fou. Il y a son bagage qui était annoncé, qui vais là. Pas son bon présence, mon Dieu, dans quoi ça Parce que il y a un bénéfice qui est dans la présence, mon Dieu. L'observation intimité avec mon Dieu. Au-delà de prier, de prier, de prier en langue, mais il y a une fréquence. Chaque fois que vous priez, vous codez accès, vous avez une fréquence pour découvrir. Tout au revoir, on s'en va de gré. Soit vous tombez à terre, soit vous criez. On ne sait pas dans une fréquence. Vous êtes même côté, vous n'avez pas intimité. Intimité avec mon Dieu, c'est entrer dans une fréquence. On ne peut pas chaque jour Non Ça rentre dans notre fréquence Voilà pourquoi Gou ensemble de choses Comme mes yeux, moi même Et bien tout le monde doit se non. Je dois aller dans un moment de silence Je dois penser que ça me le fait Lapid, moi capte exactement Que ça me le fait Pourtant, on ne peut pas se Tout le jour prier parce qu'on ne pas avoir intimité avec mon Dieu La Bible parlait d'Elie de qui était prié. La Bible dit, dans Jacques, chapitre 4, il dit, Elie était un homme de même nature que nous. Elie pria avec essence pour qu'il ne pluie sur la terre pendant 306 mois et ça a fait. Et bien, bon Dieu t'a dit pour Elie, fait ça. Et puis, comment faire tout? On va passer dans un roi, chapitre 17. Comment faire le passé dans un roi? Et puis, Jacques, dans le Nouveau Testament, suivant, il et de sur le juin de nous. Il passe dans ces testament. Jacques écrit dans le Nouveau Testament pour les insulter, moi avant. Et on a ça ce qui est toujours choqué. Il me dit, non, mais ça vient de dans Jacques. Il dit, il dit, Elie prié pendant trois ans, six mois pour la pluie de jambe tombée. Seigneur, grâce ça, c'est ce dont nous besoin. Intimité, c'est ce besoin. Et Bible a dit, la pluie de jambe tombée, Trois ans, six mois, sous parole Elie pas bon Dieu, tel dit, elle fait. Mais intimité, bon Dieu, avec elle, Parce que moi, je dis, l'heure où nous sommes, monde qui entrer en intimité avec l'autre monde, ça qui là supérieur, elle est toujours affectée. Ça qui là. Voilà pourquoi, elle n'a pas besoin d'entendre mon Dieu dire, elle prie, la pluie Non, elle est juste prier parce qu'elle connaît même sa bon Dieu, quand elle est tranquille, elle n'a déjà. Le deuxième bagaille qui a besoin pour capable de rester ou bien jouer une intimité avec mon Dieu, c'est par l'adoration. Sortez à fête à l'air. Sortez à fête à l'air. Par l'adoration. La Bible dit dans 1 chapitre 4, il dit comme ça, concernant l'adoration, il dit vient et elle est déjà venue pour que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ou qu'à venir la présence, vous faites si ma grille, vous pas adorer en esprit et en vérité. Yes. Donc quand tu as parlé de l'adoration, ce n'est pas un ensemble de cantiques que vous une dans Non. Mais l'adoration, c'est vous-même qui viennent offrir à Ronia. Les vrais adorateurs, c'est vous-même qui vient offrir tête. C'est vous qui sa eh ben, sacrificez là. Non. C'est là. Non. Et ben, là. Senter, pas sans C'est ça qui ne C'est vous qui ne pas agréer. vous pas agréer. ne pas agréer. C'est Et pas agréer. C'est pas agréer. C'est qui ne vous qui ne pas C'est vous qui sacrifier. C'est vous qui C'est Gonpi mon depuis bien parler d'adoration, on va l'adorer non? Et pas chanter les cantiques qui adorent non? Adoration depuis la cave. Où dit aujourd'hui à Seigneur, Gonpi je vais venir dans la présence ou cantique au bel mais qui va gagner? Je vais sentir mais aujourd'hui à, aujourd'hui à m'apprend toute décision parce que faut moi-même monter devant le trône. En d'autres termes, il y a un multi avec mon Dieu, c'est au-delà de nos cantiques. Mais c'est wow, toujours devant le trône de Dieu Parce que moi je dis -moi ça déjà Chaque fois on prier C'est ou même quand je veux bon Dieu Mais chaque fois on adorer c'est bon Dieu Qui vient de jouer nous Parce que la Bible dit Dieu Chita dans l'adoration adoration avec l'ouange Où quand mon Dieu Chita dans mitan les biens qu'on soit dans l'île Et là vous voyez. Et pour mon Dieu calé. Et pour le cas là où, parce que, ou pas qu'on est le système de la avec l'ouange, la Bible dit devant le trône de Dieu, dès de des matin, midi, soir, chaque fois où est bon Dieu, m'a dit pour adorer le bouche de intimité avec elle, et pas pour faire bon Dieu bien, non? Et pour faire bien lié parce que c'est le lit qui Voilà pourquoi la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et pas chaque problème, non? Non! Si quelqu'un entend ma voix, et pas le le problème, non? Et, ouvre la porte moi n'importe la ma frappe pas de problème mais si pas de monde qui tende, ma tourner la caille moi n'importe la ma frappe si vous vous avez dormi en dedans c'est comme si en dedans. parce que les si gens qui mourissent les gens ressuscitent les si gens qui ont dormi les gens réveillent donc si vous ne pas réveillez je me calme en porte, je me entrer la caillou, je porte intimité, ou pas joindre. Parce qu'il va me dormir. Bon Dieu, il là, il a dit, laisse entrer le roi de gloire, le Moussita. La Bible dit, le bon Dieu entrer la caillou, il dit, la soupe est à vous. Souper, ça se fait le soir. Dormir aussi, ça se fait le soir. Bon Dieu, il y a plusieurs sens pour le vivre, nous ne pas Parce qu'on est, C est en dormi tout. C'est mettre l'huile dans le plan. C'est mettre l'huile. Ah, il y a quatre aussi par l'ivre C'est que l'huile, elle est pour jouer. La Bible raconte une histoire. Il dit qu'il y a 10 vierges. Les vierges avec les folles. Vierges passagers, sur une nuit là m'avancé, Je mettais l'huile dans la lampe. Mais il ont négligé ça. À chaque fois, mettais l'huile dans la lampe pour ou adorer mon Dieu. À chaque fois, mettais l'huile dans la lampe pour ou, ou bailler bon Dieu accès. Ou renouveler l'intimité encore avec mon Dieu. Mais debout on négliger. Ou vague. Ou pas de l'huile, ou pas de l'intimité. Donc, l'huile là, c'est lui-même qui prend le tomber. C'est l'huile là qui tu fais. Ou pas l'huile dans la bouche sèche. Je suis campé. Il y nous prier. Il a besoin pour être capable de jouer nos intimité avec mon Dieu. C'est la soif. Dis-moi, de la soif. Je dis, mon côté de soif. Okay. Là, je dis, mon côté la soif. La Bible dit que tout le monde est qui soif, qui finit dans l'eau et que vous boit en abondance. Donc, c'est une métaphore que mon Dieu a pour parler de l'eau. Parce que l'eau vient de la présence, mon Dieu, il n'a pas joué dans l'eau. Non. Mais c'est quelqu'un qui est c'est son porter vraiment. C'est façon de porter laquelle permet que vous plongez dans vos Dieu et vous de l'eau. Dis à soi, ma de l'eau quand même dans le nom de Jésus. Et toute soif m'a passé. Dans le psaume 84, à partir du verset 3, vous voyez comment il est fort. La Bible dit Parler de David.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 premier réflexe en de passage là depuis que terre qui desséché depuis pas qu'il y a ou pas de soif spirituel ou pas de soif physique mais david Campel dit en tant qu'un bon monde qui soif il dit n'a pas de terre qui desséché aride mais il dit non moins Je mais contemplé dans le na sanctuaire non moins désiré malgré qu'on aime soif Malgré que je ne connais pas de l'eau pour moi, mais c'est où je me besoin. Vous comprenez ça? Parce que je ne sais pas si un bouteille de l'eau physique qui va venir pour vous. Pourtant, on ne sais pas si un grand moment dans la présence de Dieu qui changer toute vie honnête. Voilà pourquoi l'état tables ne sont pas pire. Jésus dit: si vous connaissez nos bons dieux, et si vous connaissez qui monde qui demande de l'eau, je ne pas l'eau. C'est vrai que vous soif. Mais le pas soif de Dieu. Il te soif de l'eau, bon Dieu, crée pas soif, bon Dieu. Pas soif, pas soif, bon Dieu, crée, mais soif, bon Dieu, la qui crée là. Pas soif, ça, bon Dieu, crée, soif, bon Dieu, qui crée là. Parce que dès vous avez bon Dieu, qui crée là, On avez tout. vous notre dit, oh, bon, pas plus Jacob, qui fait pis ça, et vous dit, vous pouvez montrer l'eau, c'est dit aux Jésus dit: Bonjour, madame, car bonjour, vous de Et dame, ça va une bonne vie. Jésus dit: Elle chercher Comment c'est votre loi? je dit: je là. dit: Oh, là. dit: Oh, moi je dit: dit: D'amener courir pour tout ton village, va bon Dieu. Telle jour, sorti. sauter portait tout village village, bas bon Dieu. Parce que l'objectif de Jésus, c'est pour entrer Samarie ou le presser. Mais dans le saint Testament, les Juifs n'ont pas d'accès pour entrer dans Samarie. Mais Jésus a besoin d'entrer dans Samarie, il a affecté le monde. Samarie, il a fait un Et l'eau, a entraîné dans la ville, elle a fait la village. Si vous tellement soif, ce n'est pas impossible avec un grain de là Depuis lors, il avez sentir sentiment chaud. Ou tout le monde de guérison qui poutait. Haïtien malade, dans le même qui guérir guéri. Dominique malade, tout le monde a guéri. À cause de la soif. Donc, la soif, lorsque so vous avez qui soif, ou pas seulement Ou pas seulement jouer de l'eau pour vous ouvi nou chanel ouvi nou sous. tout mon net qui collé avant ou a osé tout net ça c'est soif donc à chaque fois dans la présence bon Dieu m'a dit où? bon Dieu a fait trois bagages ça parce que ouais est-ce là c'est vrai nous n'avons pas un cafet qui nous n'avons pas un cafet dans notre spirituel parce que Gros ensemble de d'esprit, depuis nous camper là, nous ne prier, nous pas prier même genre encore. Non. un e homme averti en vôtre. Ennemi, on a quitté senti, sortie. Gros de barrière, qui ont au qui qu'il est révolutionné. Il n'a pas dit pas de à ce jour aujourd'hui, avril. Et pourtant, aujourd'hui, il y a ces jour. Pour tandis que parole, la bonne utiliser juste à tout pour tout faire ensemble de choses. Mais ennemi, on va le décourager dans le service. Où est-ce prédicateur vous dit que vous avez dit que vous avez dit avec vous avez dit que vous avez dit que il avez a que vous avez dit que vous avez dit que Dieu avez que Dieu vous vous à vous qui qui qui on avant la rapide là qui fait me son action type de libéré, ou pas joindre nous-mêmes, qui va maintenant non, il y a ta avec la Voilà, ne peut pas se mettre dans l'atmosphère, jamais. On ne peut dans le nom de Jésus. Pendant, on va dire, non, non, non, non, non, même si bon Dieu pas pas virer, bon Dieu obligé virer quand même. Donc la Bible mentionnée nest si que c'est as dit c'est tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit passer mais le que tu as dit que tu as dit que de Donc, si vous avez soif, vous pouvez carrer l'épiphore. Oui Parce que vous avez vraiment soif, vous les plus l'épiphore. La Bible dit, Sarah, tes conservantes, la Kayli, qui c'est Agar, malgré Agar, t'as servi Sarah, Agar, pas chance, De la voix de Dieu. Agar, la Kayli, on dit qui promet Abraham. Aga, c'est votre Sarah Aga, c'est de peu de poids Pourtant La erreur Abraham fait pour déclencher déclenche la foi Bon Dieu, soit Aga La Bible dit les Abraham final couche avec Aga Lui fait petit Aga commence à avoir problème Bon Dieu dit Sarah, bon Dieu dit Abraham quitter Aga, avec Ismaël La Bible dit Au cours de la durée Pendant que Aga dans le désert nous on était prêt pour t'aller à fini. Ismaël il faut ne gain le soif. Débous soif pour pousser plus fort. Et débous pousser plus fort pour entendre la voix de Dieu quand même. Ouais on va occuper parce qu'on veut soif. Parce que Dieu a pour qu'on soit couvert. Débous soif. mais même on va pas tout lever parce qu'on soif. On va crier l'amour parce qu'on soif. La Bible dit, à Gare, il faut degré l'entraînement, principe maternel, il ne voulait pas garder Ismaël qui mourit, il mettait Ismaël à côté. Parce que par moment, quand il y a un qui très passé pour garder Ismaël qui mourit, il ne veut à terre. Pour ne pas garder Ismaël qui mourit, parce que tout a fini et il y a cri en pile. Mais la Bible dit, pendant que Ismaël a Aka mette la terre pour mourir Mais la Bible a dit comme ça Ismaël tellement criait nos niveau. On dit bébé, on va comment il comment il Criait moi même Oui On va dire comment il t'a qui fait pour Dieu Décortiquer qui sert à rien En disant que Christ seulement Ismaël fait La Bible dit Gohéter fera ce qui fait un ciel là Avec terre la rapide. J'aurais aga ouvrit. ouvrir. Ah, ça parle la part. J'aurais à gag ouvrir, de qui tu as parlé. Il dit, Aga. qui ça, Ismaël, quelqu'un Aga saisi, parce que c'est un homme consacré que voix à mon Dieu. Ah, ça parle de la Abraham dit, tu avec mon Dieu, semence Abraham, l'hypogôte côté aga à cause de semence-là. Qui en est en avec vous, Il débouche la voix de Dieu. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Il débouche la voix de Dieu. Et la Bible dit: Dieu dit, agarre, pas paniquer. Parce que je ne suis pas en train de voir moi-même. Même, même quand je vois, je suis en intimité avec vous. Car t'es des rocher, bat gas en un boîte l'eau. Bon Dieu, pété, yon souffle l'eau, à cause de l'intimité. papa, te gagné. Soif, Yon timoun seulement. Ouvre ciel là, et le feu on voit apparaître. Est-ce qu'on comprend une présence ou l'on a présence, Bon Dieu? Là on dit. L Entrez le roi de gloire à eux. ton cœur à Jésus. Laisse Entrez le roi de gloire à eux. te toi, ne t'arde pas. C'est ça vous fait, là, qu y a. Manier que vous faites. Manière que vous faites là. Bon Dieu, pas de carré sur Non. Parce que non seulement vous poussez vos critiques. Mais niveau soif que vous déployez, vous obligez à faire bon Dieu. Ah, ça, toi, être la dernière forme de carré de titan encore. Vous dit Amen. Là, je vais levé camper avec moi. Je vous Ah, même Dans tout les monde, même si c'est le monde Chabladeva, ce qu'on fait Seigneur, moi m'a dit depuis la gauche Je vais à droite L'ékeligame, pas soupe l'ékeva C'est pour grâce ou c'est pour Zangio descendre dans de l'atmosphère Et moi de l'esprit de prière L'esprit de prière Il va envahir, espace pas ça? Et même si J'ai dit qu'il y ça une la Ça parle, parle, parle, parle je me demande si pour tout petit monde, grand monde, ils commence à remplir avec la puissance de Dieu. Je me demande dans toute salle, dans le nom de Jésus, pour retirer faiblesse, mettez force. Pour me retirer faiblesse, mettez force. Parce que pendant que je crois en nous-mêmes, Dieu a ouvert l'esprit. Je me demande si suis ensemble de bouches qui là. Et puis je me dis, mon Dieu, qui s'allie Bon Dieu dit, il a un ensemble de monde qui va baptiser la puissance à soi. Bon Dieu, dis-moi ensemble de monde à soi. Il va le baptiser avec puissance. Kanama Soto Loboya. Jesus, Kanama sople de kevé. Rapbo saute le keva. Kato lobo bobo soto. Mounki ka puye en esprit. Pris en esprit parce que moun bon dieu va. Et esoty a quoi faire une prière pour dire à quelqu'un que je veux encore Yes. Mais c'est qui va de à mon seul qui va dire juste l'atmosphère. Rakata, kata kata Seigneur, moi, les anges, je vais descendre, l'esprit de la prière. Yes. Et puis Dieu dit ma soeur, Il y a des femmes qui puissent qui ont un Il y a des femmes qui puissent qui l'atmosphère ça. Il y a des entrailles qui puissent là. Parce que pendant parler, des gens qui ont senti au niveau des ventes, les ont du feu la donne. Et m'a dit pour du feu a augmenté. Mandez pour du feu a augmenté. Mandez pour du feu a augmenté. Mandez pour du feu a augmenté. Mandez pour du feu a augmenter, à augmenter. À augmenter. Pas à Le feu de l'intimité. Le feu la de l'intimité. Le feu de l'intimité, ça vient. Le feu de l'intimité, le feu de l'intimité, ça vient. Le feu de l'intimité, ça vient. Sous garçon, ni sous tout, suffit tout. Sous garçon, ni sous fitou. La on oui, de vie sous garçon, la vie sous fitou. Tout le monde est là, mais nous fermes les nous n'en es pas ça. Je ne sais pas si vous avez regardé, vous avez regardé. Quittez-vous sur ce mot de parole. Racata, cata, aïe, aïe, aïe. Mais vous êtes là, vous êtes là, Rassop, po po po po po rassop C'est pour intimiter à renouveler. C'est pour intimiter à renouveler. Intimité. Kadama sople de keveda. Aïe aïe aïe aïe pour lever mes piro piro piro piro piro piro piro seigneur c'est la que a qui soif à c'est pour qu'on opine spirituel moi je suis qui te m'en Mandé pour ciel à ouvrir Moi mandé pour que tu qui a osé espace. aïa socon kabaya Mandé pour ciel à ouvrir. Le ciel l'a ouvrir. Le ciel ciel Au nom de Jésus Le ciel C'est pour que Qui a osé il se Quittez-moi en l'air parce que Quand l'eau a descendre là, l'eau a descendre a descendre là. l'eau qui te qui de la jeu seulement. Levez-moi on fumez, mes on se va mon Dieu. Qui bord là on mette monter. On monter qui monté qui là seulement qu'on y a. Monter qui on là on mette jouer les bipoussages. Yo. pour l'esprit mon Dieu juste pour dans l'atmosphère. Yé, on jouer qui bord là seulement. passé, passé, passé. Seigneur passé, passe, passe. passez, passez. Passe. Seigneur passez dans chaque vent. Passer dans le premier banc, passer dans le deuxième banc Passer dans le troisième banc Passer dans le quatrième banc, passer dans le cinquième banc Alléluia Est-ce que je suis en ce Qu'est-ce que Moi Moi en Est-ce que bouche ou dit bon Dieu, Ou est-ce que présence de ou est-ce que vous ou que dans présence de Dieu, est-ce que vous présence ou est-ce que vous mon ou mon ou est-ce que la ou que ou que ou ou c'est Bugum Meki Bonkiya Lavau. Ay ay. Rabo Boboko Sotele Zebra dia soko rebo boboko soto. Konomo soto ki rabrosote levesh. Rakato sikata babapa. Re ke telebroseke teleba. keve. Anto raba soto. Mando lokosi pra Thank you, God. Thank you God. Kato se te Thank you Jesus. Yes, you're connected, you're connected. You're connected, but you're connected. You're connected, but you're connected. You're connected. You're connected. You're connected. You're connected. connected. You're connected. connected. Goku Tesca venait de passer. Goku Tesca venait de passer. Rassopé les Kéfé. Mon qui tombe, il Mon qui tombe, il Profitez un moment, profitez un moment. Profitez un moment pour grandir avec mon Dieu. Profitez un moment pour go intimité avec mon Dieu. Ou ses musiciens, profitez un moment. Ou son chante, profitez un moment.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 le feu de l'intimité. C'est chaud, c'est bouchon. C'est bouchon, c'est Corobo, bobo -soté. La catabra, ba ba ba ba Corobo, sauto, le -keva. Yes, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais dans tout corps, dans tout corps, dans tout corps. Tu fais dans tout corps, tu fais dans tout corps, tu fais dans tout corps, tu fais dans bas aussi, tu fais dans le ciel. Yes, mais tout corps, tu fais là-dedans, tu fais, tu fais dans l'estomac, tu fais dans gorge, tu fais dans le ventre. Je me déclare guérison instantanée, guérison instantanée. Tout le monde qui a suivi nous live, tout le monde qui a suivi nous live, vous avez la liberté au nom de Jésus. Liberté au nom de Jésus. Diffère au nom de Jésus. Diffère au nom de Jésus. Rocote le Faut-il silence la qui là? Faut-il silence la qui là? qui va la mettre fort si Quittez-moi mon toujours parce que dans la présence il y eu vague il y le flow et Seigneur il y a le flow dans l'espace toujours il y a eu le flow dans l'espace toujours ma il y a eu le il y a oh la joie de l'air, de Et on Est-ce que mon Oléa? la grande, mais tu ton Oh Est-ce que mon enlève? Et la joie des moyens. Quittez-moi en l'air, quittez-vous fermé. Ils ont pas gagné. Ça c'est une dame qui pousse au cri. On soit en finissou dans le nom de Jésus. Recevoir, recevoir, recevoir. Recevoir. pour s'écrire à recevoir onction pour s'écrire à recevoir onction alléluia Qu'a passé, qu'a passé, qu'a yeah, <Eddy> <upright> <l 'intourant rire> passé, qu'a ah, passé, qu'a passé, qu'a passé, qu'a passé, qu'a passé, qu'a passé, La passé, I am. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. He touched my life. Yes. I so Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. yes. Capacité, passé, qu'on y est, poté, moi la au bagay est, qu'on La présence de Dieu capacité, qu'on y les toucher, oh. la grande C'est des poissons, Quitte ça là, quitte ça là. Quitte ça là, quitte ça quitte ça là. Quel beau oui Mais bagala Mais bagala C'est d'esprit Mouais besoin Kouria Fait yon baga La vie Que vous adoré? Est-ce qu'on voulait chanter ça tout mon frère Aïe aïe aïe C'est d'esprit à souhait C'est d'esprit Mouais Kouria Fait non soif, non soif Non soif Non soif Oui, oui Allez, bifo, toujours bifo Oui Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais Tu fais, non, non, non, Allez, bisous! esprit ouais, pesoué, c'est un sort de, c'est un yes! ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Allez allez allez allez, way, allez, ale, allez allez <tums>, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Est-ce qu'on besoin, est-ce qu'on est-ce qu'on Tu sais l'esprit, cet esprit. C'est -ce allez, le -ce -ce peut... oh, les messieurs. Voilà les, messieurs. Oh, non, les messieurs. Yes! cet esprit, cet esprit! cet esprit, point de soeur, Kounia! Chaya, aïe, aïe! T'es un pote, cochon, en fait! Pote, cochon, cet esprit, cet esprit! cet esprit, point de soeur, Kounia! Restez là, restez là, restez là! Restez là, restez là, restez là, Restez là. faire, faut le Faut vous Faut le vous Faut le faire. vous Yes, Faut le Faut Racatalabasso Toloboya. Allez, allez, allez, esprit. esprit, oui. Tu Allez biffo, allez biffo, allez allez biffo! C'est c'est C'est le c'est C'est c'est C'est des fruits, c'est des fruits, c'est des fruits, c'est des fruits, c'est des fruits, c'est des c'est des c'est des où voulez ça? Où voulez ça vrai? ouvrez voulez ça vrai? ouvrez voulez ça vrai? C'est soif ou un qui va faire jouer une ma De beaucoup soif pour intimité avec Dieu Tout ça est possible Cet esprit a besoin de a. Yes, moi je qui un parlé avec mon Dieu. dans une atmosphère. Chaque monde a ouvert le pour dire mon Dieu besoin de vous. Je ne pas pas pas parce que présence sous toi belle, présence sous toi bon, présence sous toi goût. Il yeah. moi, a dame qui fait. Parle avec oui, mon Dieu, parle avec oui. elle. Vous ne voyez pas me que non? On, On sait pas avec tout cœur, où vous vie Et je prie, si vous direction, c'est pour vous qu'on y a. Parce que vous intimité avec mon Dieu. Si pio vous mal dans tout, il faut que mon Dieu soit de tout ça. Notre travail, c'est pour prendre niveau dans le nom de Jésus. Parce que ce type de soif que vous avez, qui va le caractériser, qui une nouvelle dimension pour le gagner, tout est à plus chaud. Niveau l'applique à tomber à toujours plus fort. Niveau soif ou soif il va le déterminer. Niveau intimité avec mon Dieu Souvelez du feu Faut soif Souvelez faire succès Faut soif mon Dieu Soufflez Rétez dans sanctification Faut soif pour mon Dieu Faut passion pour mon Dieu Parce que l'on est intimité avec mon Dieu Les un couillon du feu Qui boule tout ça qui est pécho avancé. Et à Dans le nom de Jésus. C'est pour prendre la main en l'air. Tout ça qui sont blocages pour vous. Avec présence, bon Dieu. C'est pour intimité qui est là. C'est pour intimité qui renouvelle. Les boules ça dans le nom de Jésus. C'est pour le renouveler. Commandez intimité. Au nom de Jésus, il faut le renouveler. Commandez rêve ou qu'on fait qui bon yo, pour y retourner encore. Vision de qu'on fait, yo. Bel côté où pas se passer encore. Mandez bon Dieu pour y retourner. Présence bon Dieu de ce qu'on sentit ou pas senti encore. Mandez pour que faire ça revenir encore. Tu fais ou te gaisou ou perdu ya. Yes, c'est pour le tourner encore. Jeune fille, l'autre est qu'on campait ou a parlé, monte qu'on ou. bien l'autre on perdit onction sa. Ou bien l'autre on perdit intimité ça, Avec bon Dieu. C'est pour le renouveler au nom de Jésus. Jeune fille, comme ça ou te qu'on fait cap marcher ya. Ou bien l'autre commence à descendre, la descendre. Parce qu'on perdit intimité avec bon Dieu. Yes, c'est pour l'intimité à tourner. Seigneur, demander depuis à gauche. Rivez à droite. Depuis derrière, rivez devant. Demander c'est pour l'esprit des quatre vents souffler dans l'atmosphère. De la gauche vers la droite. Demander l'esprit des quatre vents souffler. Demander l'esprit des quatre vents souffler. Demander l'esprit des quatre vents souffler et pour toute intimité renouvelée. L'esprit des cartes va vient. L'esprit des cartes va vient sur les ossements. L'esprit des cartes va vient sur les ossements. Pousse-toi, pousse-toi, pousse Souffle, pousse-toi, pousse pousse demande vie ça est restauré dans le nom de Jésus vie ça est restauré dans le nom de Jésus vie ou pas même genre, encore tout le monde qui t'a marché t'a coupé t'a dit ou qu'on problème intimité parce que intimité les faits on parle pourquoi c'est présence mon dieu qui accompagne au calais avant les autres qui ont trop de temps, c'est parce qu'ils ont massé pour contre. J'en dis, intimité a renouvelé. On pas marcher dans à tortue encore, on pas de avec mon Dieu. Les barons devant, on ils disparaître. Les courants pour les gens qui ont volé, parce que on sont pas pour contre encore, ou avec mon Dieu. T'es là, Na, ou pas pour contre ou encore ou avec mon dieu l'église ça n'est pas pour contre lui mais l'église a nommé mon dieu c'est pour mon dieu voler avec lui c'est pour mon dieu faire provision pour lui au nom de jésus levez mon ça avant de me terminer levez mon boutissaï dit à basantou dans le monde vous faites fait un coup dans la présence mon dieu Mettez plus force. Dis à soi. Moi déclaré. Ça me prend aujourd'hui. Je vais conserver. Parce que le diable ne l'a fait qu'à faire me bêter. Dis à soi. Oxyom C'est pour le travail dans moi. Oxyom sentia, C'est pour le travail dans moi. D'un moment, tout le dans mon tout quand je dis c'est pour le travail dans tout moi-même. Et moi, je désormais, dans mon cité, désormais, moi-même, moi-même, moi-même, moi Mario. moi-même, moi-même, moi-même, dans le monde spirituel. moi-même, moi-même, moi dans moi-même, moi Les diables. Les moi Les mais le boule du feu. Parce que je suis timide avec mon Dieu. Et je déclaré. Yes. Bon ça m'on Dieu, yeah. C'est ça, m'y est tout. Et je déclaré. déclare. Pas bah que les câbles qui sont sous terre. Je passe passer net. Levez-vous, levez bien levez bien. Je passe passer net. Je passe passer net. Passe, passe net, parce que mon Dieu m'a servi. Je bloqué pas capable la bloquer. Je ne bloqué pas aïe aïe bloquer. Je ne suis pas capable bloquer. Je ne suis pas capable de bloquer. Je ne mais moi je frappe mon bon Dieu qui renouvelle l'intimité à soi. frappez mon pour bon Dieu ça. Et moi prier sur la vie de mes soirs, je là. Même si c'est pas moi qui ai dans Mais pas tant ces adorateurs. Vous fin voyez un cantique ou aimé pour chanter non Depuis à l'heure où vous un cantique, Son fréquence lui ouvre Son côté le besoin mener Entrez dans la fréquence là Avec clé ou dans le monde Ouvrez pour s'ouvrir et vivre dans le monde Ou comment ça fait ça Parce qu'on pas petit de yon encore Mon gène intimide avec papa Depuis la fréquence là ouvre Entrez dans la fréquence yes. avec clé au oui. Prends santé. Oui. Prends l'argent au besoin. Oui. Prends la faveur au besoin. Oui. Prends la vie spirituelle au besoin. Et puis descend avec elle. Yes. Parce qu'on va pa pas pitié dehors encore. Frappez-moi, fais gloire pour mon Dieu à soi. Yes. Rapidement, on il y a des actions qui sont faites pour sceller. Combien, les Combien de gens qui veulent sceller les à soi Combien de gens qui veulent sceller ça recevoir à soi Rapidement, venez déposer vos frères. Amen. Santo et celle, Seigneur. Alléluia. Rapidement, fais ça, rapide. Ça, seulement, on a fait pour nous aller. Demain, on attend nos bonheurs. Venez, bonheur, venez avec un le monde. Amen. Santo et celle, Seigneur. Il y a des gens qui sont intelligents qui ont fait ça. Bonheur et ceci demain soir. Assurément, mon pas pasteur Romario pour lui enseigner avant d'adorer. C'est pas sur Romario qui a continué à enseigner demain soir. enseigner après ça pour nous adorer. Il y a plus temps pour adorer, pour prier le Seigneur. Faire rapide, venir déposer au Et ces douze soirées, ces douze soirées organisées pour vous, ces douze soirées pour venir là, pour venir les douze mois de l'année, pour ne pas qu'à rater une soirée. Donc, si vous êtes raté un soir, restez raté au dimanche. Et les gens Et sont en train de se faire, comment ça y que yo n'avez pas raté 12 soirées, ça, la gloire de Dieu. Il y a un pile homme de Dieu qui est déjà sur le territoire, là, qui là pour capable aider, booster, pour mener durant cette deux soirées. Merci. À nous de vous aller. Santor et Seigneur. Levez-le-moi, là. Papa, nous, nous, merci. Merci pour tout ce que fait durant cette soirée, ça. Merci pour façon de l'ouvrir Merci pour façon de enjeux, pour te descendre dans les l'espace. Pour te capser tout ce que fait. Et nous nous remercions pour façon d'accord utiliser les serviteur les parce les que roman, Pierre. Et nous, nous remercions pour chaque jour que nous, nous touché à soi. Je me connais à chaque fois, Père de gloire, nous rentrons dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension avec vous c'est comme ça, sa ont toujours utilisé des stratégies pour le ralène mettre de yon, pour le râle de sortir et moi déclarer à soya nous rentrer, nous rentrer net au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et tout mes invisibles qui t'appellent les ralots nous coupons. au nom de Jésus-Christ de Nazareth et toutes mes invisibles à soya qui t'appellent le ralots de nous six au ciel me coupez Nous me Nous me coupez me je Au nom de Jésus. Et moi, déclaré sous la vie. Depuis ces forces sataniques. Qui t'a préparé piège. Pour y aller au méthode en présence de mon Dieu. Gardez-moi bombardé avec puissance et action de Dieu asway. Et moi, allez du feu ciel là. Je consume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, déclaré, il fait car, là. je il l'arrivée la kayou. Je m'appelle. Mais après la gloire. L'arrivée la kayou, la caillou, il a pas de mais il n'y a gloire. L'homme marche dans la route, il pas de mais il n'y a gloire. Parce qu'après Moïse a fait passer le temps sous mon taille, le Moïse descend. Le peuple a Moïse. Il y a la gloire. Fait la gloire. Fait la gloire. Moi, je déclare après toute soirée ça. Quand on passe, c'est pour la gloire de Dieu sous la vie. C'est pour présent, présence mon Dieu palpable sous la vie. C'est pour grâce, mon Dieu, palpable sous la vie. Et moi, je déclare ennemi. Qui te dit, fait même pas de regarder, moi, on aime déjà. Moi, je déclare, je ne suis pas en c'est pour paniquer Satan le diable. Et tout ça qui t'a même dans c'est pour paniquer. yo. Et moi, je c'est pour intimider, faut paniquer. yo. vais vous dire ça encore. C'est pour intimider, paniquer. Ça me plaît, il qui a des C'est pour intimider avec vos yeux, paniquer en mi an. C'est pour intimider avec mon Dieu, paniquer Satan le diable. Regardez, Satan le bloquer des dessiné. C'est pour intimider, paniquer. Satan le barrer. C'est pour intimider, paniquer. Allez avec la paix, mon Dieu. Bon Dieu, béni.